Oui, chef. Que voulez-vous Ma cible Hé, hey, dans ce monde, il y a deux types d'hommes. Ceux qui sont armés et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Peu importe où, quand et comment, mais quelqu'un doit payer. Adrienne Tu réfléchiras avant de tout engluer un mec qui impose un des intégrants, hein Raccourcis ton rayon Il faut pas croiser les effluves. C'est mal. Partenaire particulier. Cherche partenaire particulière. Pardon Oui, messire. Pardon Votre prénom, c'est François. C'est juste. Il est bon. C'est un champion du monde. Il pourrait me faire l'historique de la louche à travers les âges. Ne m'invitez jamais à dîner. J'aurai toujours un doute. Il essaie de faire de l'humour. Écoutez ça, c'est pathétique. Encore du travail